On va passer, euh, je vais vous dire en quelques mots pourquoi est-ce que FIAN co-organise ce webinaire. Donc nous sommes une ONG qui milite pour le droit à l'alimentation en Belgique, en collaboration avec d'autres sections internationales. Euh, le droit à l'alimentation, c'est un droit humain que la Belgique doit réaliser parce qu'elle a signé des traités internationaux qui l'obligent à agir en cette direction. Donc les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer d'un côté que les paysans puissent produire dans les meilleures conditions et approvisionner la population. C'est le côté souveraineté alimentaire du droit à l'alimentation. Il y a aussi un deuxième côté, c'est que les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer à tous un accès à une alimentation de, quasi, de qualité favorable à la santé. C'est le côté plus social, car on sait que les inégalités d'accès à une alimentation de qualité sont considérables et que les conséquences en matière de malnutrition le sont tout autant, soit trop de nutriments, soit trop de calories. Donc, en fait, on a près de la moitié de la population en Belgique qui souffre de surpoids ou d'obésité. Euh, et en fait, la crise du Covid a aussi rappelé à quel point euh, le, le surpoids est un facteur important de risque sanitaire. Donc, on a de nombreuses maladies qui sont liées à l'alimentation et qui sont en fait autant de problèmes liés euh, au droit à l'alimentation. Donc, on, ce qu'on veut mettre ici en avant, c'est les manquements des pouvoirs publics devant ce problème. Donc, pas forcément manquement actuel, mais c'est des choix politiques qui ont été faits, économiques et politiques, en faveur d'un système agroalimentaire qui, en général, ne regarde pas les dommages en matière de santé. Donc, notre pari chez FIAN, c'est que pour faire avancer la situation, c'est de réunir et de créer des synergies entre les deux types d'acteurs du système alimentaire qui sont affectés, c'est-à-dire les réseaux pour la souveraineté alimentaire et les réseaux pour l'accès de tous à une alimentation adéquate. Et c'est dans cette optique que le projet de sécurité alimentaire nous, nous semble pertinent et prometteur parce qu'il permet en même temps de travailler la question de la production, de son financement, mais aussi celle de la consommation et de l'accès. Donc voilà, euh, maintenant je vais laisser la parole à Brigitte pour expliquer pourquoi est-ce que la FDSS co-organise ce webinaire oui, merci Jonathan. Donc, euh, juste en deux mots. Donc, moi, je travaille pour la concertation aide alimentaire de la Fédération des services sociaux. Et donc, on organise ce webinaire pour les mêmes raisons que Fianne, euh, mais surtout donc, pour l'idée de faire du lien entre deux secteurs qui sont finalement impactés par un système qui dysfonctionne totalement. Et euh, aussi pour en apprendre plus sur ce concept de sécurité sociale alimentaire, pour voir comment on peut le décliner, comment on pourrait imaginer soit des projets, soit une vision plus macro, en tout cas… Je pense que c'est une opportunité pour changer aussi de, de position par rapport à nos actions de manière générale, qui sont très de terrain et autres. C'est aussi, ça emmène peut-être une réflexion à un niveau beaucoup plus macro. Et donc, la concertation aide alimentaire est très intéressée par cette thématique pour voir après ce qu'on va en faire et si, et si on la porte, et si oui, comment, et tout ça. Donc, et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tout le monde qui est présent aujourd'hui. C'est vraiment triste de vous voir sur petite caméra. Et encore, je ne vois pas tout le monde, mais bienvenue. Merci, Jonathan. Ah, et attends, juste pour vous dire. un Jonathan, je ne sais pas enregistrer parce que je n'ai pas de permission de ta part. Et deuxièmement, je vous invite déjà, euh, avant qu'on rentre dans les, les, euh, avec les intervenants, si vous aviez déjà une grande feuille blanche à côté de vous avec un gros marqueur ou un bic, parce qu'on vous demandera quelque chose quand même en fin de, de session, déjà de voir si vous avez une feuille blanche et un grand marqueur, ou en tout cas quelque chose qui sera visible. Voilà, vous avez 17 heures pour trouver ça, mais voilà. Merci. OK, merci, merci Brigitte. On va donc pouvoir commencer la première partie qui consiste en les interventions de Dominique et Mathieu. Donc, en quelques mots qui sont Dominique et Mathieu. Donc, Dominique Paturel, chercheuse à l'INRA à Montpellier, en France, pour les questions de qui travaille beaucoup sur la question de démocratie alimentaire, d'accès à l'alimentation, de droit à l'alimentation. Euh, avec elle, j'ai pu travailler dans un séminaire qui s'appelait Démocra Démocraline, où on a réfléchi à la question de la démocratie alimentaire. Euh, et elle a notamment écrit deux ouvrages que je vous recommande chaudement ici. Le premier, c'est le droit à l'alimentation durable en démocratie qui est sorti en fait juste l'année dernière, en fin d'année, et en fait elle écrit beaucoup, et donc il y a un second ouvrage aussi qui vient juste de sortir, et qui s'appelle « Manger, plaidoyer pour une sécurité sociale alimentaire ». Donc en train de dire que nous avons une spécialiste de la question. Et le second intervenant, c'est Mathieu Dalmé, euh, qui est agronome, ancien euh, animateur à la Confédération Paysanne, et aussi euh, militant et élaborateur depuis des années de la question Enfin, du projet de sécurité sociale alimentaire, notamment chez Ingénieurs sans frontières euh, à Grista. Et donc, à la base, le projet, c'était de faire venir Mathieu pour une conférence gesticulée en présentiel. Et euh, c'est suite à ça qu'on a adopté le format qui est maintenant. Alors, dans la première partie qui est celle qui commence, on va parler jusqu'à 14h50 de la sécurité sociale alimentaire à travers deux grandes questions, le pourquoi et le comment. Alors pour commencer, ça va être plutôt le pourquoi et ensuite je vais laisser la parole à, à Dominique et Mathieu dans l'ordre qu'ils veulent. Je ne sais pas si on avait décidé ça. Bon, mais écoutez, d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Euh, ce que Jonathan ne vous a pas dit euh, quand même, c'est que ce, cet ouvrage, le droit à l'alimentation durable, c'est un ouvrage collectif. et C'est un ouvrage auquel Jonathan a participé, hein, puisqu'il y a un texte de lui dans, dans, dans ce bouquin. Euh, donc j'en parlerai peut-être un petit peu plus un peu plus tard. Donc, euh, moi, je suis également euh, ravie de voir que la Fédération des services sociaux est, est là. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on se croise. Euh, donc, ça veut bien dire qu'on est quand même dans des, disons, dans des façons de poser, de réfléchir à la question qui est commune, hein, puisque finalement, on se croise quand même à chaque fois un peu autour des questions d'accessibilité. Euh, donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous poser pour l'instant un peu les grandes questions, et puis on rentrera de façon plus précise au fur et à mesure. Euh, alors, déjà la première chose, peut-être pour revenir à partir de ce qu'a dit Jonathan sur la question du droit à l'alimentation. Alors, première petite chose, c'est que notre histoire de sécurité sociale de l'alimentation, pour nous, elle se base sur le modèle du régime général de la sécurité sociale. C'est pour ça qu'au niveau du vocabulaire, on est assez attentif à la dénomination. Et on appelle ça bien sécurité sociale de l'alimentation, et en particulier pour ne pas qu'il y ait de confusion et d'ambiguïté avec les enjeux aux échelles internationales sur la sécurité alimentaire. Parce que justement, ce modèle-là, il est en rupture avec cette notion de sécurité alimentaire, telle qu'elle est encore conçue aujourd'hui, même si dans la conception actuelle, les effets nutritionnels, enfin les aspects nutritionnels sont pris en compte. Donc, je vais repartir du droit à l'alimentation. Dans cette, dans cette question de sécurité sociale de l'alimentation, on a deux points d'appui extrêmement importants qui sont, d'une part, la démocratie sociale et d'autre part, la démocratie économique. Donc là, le droit à l'alimentation tel que je vais vous en parler, il est dans ce point euh, démocratie sociale. Alors, comme, comme l'a expliqué Jonathan, il y a aujourd'hui ce droit à l'alimentation à l'échelle internationale dans le registre des droits humains, avec donc des, des protocoles. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, des protocoles qui ont été signés par un certain nombre de pays. Et c'est assez nouveau dans les pays du Nord, puisque en gros, on arrive à à peu près 90 de signatures des pays européens à ce protocole aux environs de 2012. Donc, c'est relativement récent. Et la France fait partie des derniers pays qui ont signé ce protocole. Donc, on n'est pas du tout dans une situation d'avoir signé ça en avance. Et il y a plusieurs raisons à ça. et Je pense qu'il faut les comprendre, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi ce droit n'est pas appliqué. C'est la raison pour laquelle nous, on a appelé notre ouvrage « Droit à l'alimentation durable ». Et si on rajoute ce qualificatif durable, ce n'est pas pour être à la mode, hein, mais c'est justement pour faire rupture avec ce droit à l'alimentation des droits humains, donc tel qu'il est défendu par la FIAN en particulier, pour, parce, parce qu'on a plusieurs obstacles. Déjà, la plupart des pays européens et des pays du Nord, en général, n'ont pas appliqué ce droit à l'alimentation, parce que pour l'ensemble de ces pays-là, la question du droit à la santé est supérieure, et donc englobe la question de, de l'alimentation, et que pour la plupart de ces pays, euh, la question essentielle, c'était plus de répondre à une espèce d'urgence, je dis une espèce parce que ça vaut le coup de la qualifier, une espèce d'urgence alimentaire et qui se résout par l'aide alimentaire. Et pour la France en particulier, le droit à l'alimentation et pour l'État français, et dans la réponse que l'État français a faite en 2017 à l'enquête lancée par la FAO sur où, on sont, où on est les droits à l'alimentation chez vous, la réponse de la France est très claire, le droit à l'alimentation chez nous c'est euh, le, la possibilité pour l'ensemble de la population de manger et, et en particulier quand elle n'a pas les revenus, eh bien, euh, elle peut le faire par le biais de l'aide alimentaire. Voilà, donc on a euh, cette situation qui est quand même assez, euh, assez paradoxale, hein, de pays du Nord qui pensent le droit à l'alimentation comme étant quelque chose de complètement inféodé à la question de la santé, ça c'est une première chose, et surtout posant des problèmes dans les pays du Sud, mais pas forcément dans les nôtres. Alors, Même si aujourd'hui, cette préoccupation, elle commence à, à être dans la scène publique, ce n'est pas complètement ça. L'autre problème majeur qu'on a avec ce droit à l'alimentation, euh, en particulier pour nous dans les pays du Nord, c'est que ce droit à l'alimentation, il ne, il ne pose pas la question du statut des produits alimentaires. Voilà, Et ça, c'est assez fondamental. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on rajoute « durable ». À notre, à notre revendication de droit à l'alimentation parce qu'on se positionne dans le courant qui émerge en gros au milieu des années 2000 euh, autour de cette idée d'alimentation durable. Et ce concept d'alimentation durable, quand il émerge, il ne concerne pas seulement les biens alimentaires, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de denrées ou de produits alimentaires, mais c'est une façon de poser la question à partir du bout de la chaîne, c'est-à-dire l'alimentation, et de regarder l'ensemble des, des conditions pour produire cette alimentation. Voilà. Et dans l'interrogation que nous posons, c'est bien de ce point de vue-là qu'on le fait. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas du point de vue de la production agricole, on ne le fait pas du point de vue du système agro-industriel, on le fait du, du point de vue de, de l'alimentation comme système et des activités, des quatre activités qui sont nécessaires pour produire cette alimentation, pour la produire, la transformer et la distribuer. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des actions qui forment système. Et la question du droit à l'alimentation durable pour nous se pose à partir de ce point de vue-là. Et donc, si on le pose à partir de ce point de vue-là, on est bien obligé de se poser euh, la question du statut de l'alimentation. Or, l'alimentation est aujourd'hui quelque chose qui est pris dans les enjeux commerciaux à l'échelle internationale, sur lequel les droits humains de l'ONU n'interviennent pas et surtout ne discutent pas le statut. On ne pourrait pas faire avancer... La question de ce droit à l'alimentation durable sans changer le statut de l'alimentation dans sa vision systémique. Alors, en France, il y a eu des travaux qui ont été menés par François Collard-Dutilleul, donc qui est un prof de droit, qui lui posait le fait de se dire finalement les biens alimentaires, on devrait les traiter comme on traite la culture, c'est-à-dire comme une exception. Alors, nous, on va un peu plus loin, parce qu'on dit que si on traite les aliments comme ça. Ça veut dire que si on traite les denrées alimentaires en termes d'exception, ça veut dire qu'on les pose de ce point de vue systémique et on pose la question des activités de production, de transformation et de distribution. Voilà, C'est-à-dire que ça touche l'ensemble du système alimentaire et pas juste le bout de la chaîne qui sont les denrées alimentaires. Voilà. Et Le droit à l'alimentation, c'est ça. C'est l'alimentation repositionnée dans ses conditions de production. Et ça, ça correspond à la définition à partir de laquelle on est parti, qui est celle de démocratie alimentaire, qui est toute simple. La démocratie alimentaire, c'est partir du constat que les systèmes de consommation, enfin, les systèmes, disons les possibilités que nous avons aujourd'hui de choisir nos aliments et, les, et le mode de production de nos aliments sont quand même relativement restreints que c'est géré par un système alimentaire mondialisé, que les États ont peu la main là-dessus, c'est-à-dire que même en légiférant, on a du mal à voir des États qui soient capables de se, de se mettre contre ces systèmes alimentaires mondiaux, hein, puisqu'il y a quelques multinationales qui font finalement la pluie et le beau temps. Et donc, la seule solution qui nous reste, entre guillemets, c'est la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire, c'est comment l'ensemble des habitants des différents pays décident de reprendre la main sur la façon dont ils veulent se nourrir et donc des systèmes de production, de transformation et de distribution. Ça paraît tout simple comme définition, mais c'est en même temps une définition assez efficace, puisque c'est cette définition, euh, donc début des années 2000, hein, euh, qui commence à enclencher dans les pays du Nord, par exemple, euh, les AMAP ou les groupements d'achat en Sachant que ces AMAP et ces groupements d'achat, finalement, ils sont portés essentiellement évidemment par des, des réseaux militants et donc pas par l'ensemble de la population euh, et en même temps vont valoriser essentiellement un mode de distribution en circuit court, alors que bon, il y a d'autres possibilités, mais en tout cas, c'est ce modèle là euh, qui sert de point d'appui à, à la façon dont nous pouvons concrètement nous approprier cette idée de système alimentaire et de démocratie alimentaire. Et maintenant, donc je dirais 20 ans plus tard, on en est à un stade où il y a une multitude d'initiatives qui existent partout. Et cette multitude d'initiatives qui existent partout, ça n'empêche qu'elle ne fait pas système. Elle ne fait pas système, et surtout, elle fait surtout pas politique. Et donc, on a un obstacle majeur là-dessus. Et c'est vrai que c'est à partir, en tout cas pour nous, le collectif Démocratie Alimentaire, c'est à partir de ces réflexions-là euh, qu'il euh, y a eu euh, le fait de, de travailler avec les autres membres du réseau euh, euh, Sécurité sociale de, de l'alimentation. Voilà, je crois que j'ai à peu près cadré les choses. On peut, je peux juste insister sur le fait qu'on a vu une évolution assez forte sur le concept de sécurité alimentaire à l'échelle internationale sur les 20 dernières années. Hmm qu'aujourd'hui, on est dans une période où il y a plusieurs concepts qui se, qui se, disons, qui cohabitent et que des fois, on ne sait plus lesquels sont lesquels. On a celui de souveraineté alimentaire, on a celui qui vient de sortir après le Covid de, de résilience alimentaire, on a celui de sécurité alimentaire, on a celui de démocratie alimentaire, enfin bref, tout un tas de choses comme ça. Et que c'est important à chaque fois de tracer... Euh, qui utilise ce concept et qu'est-ce qu'il vient dire Si j'insiste là-dessus, c'est parce que euh, quand même, si on si n'aborde on pas la question par l'approche systémique, c'est-à-dire par la vision de l'ensemble du système alimentaire, on peut rester sur une approche de modernisation du système actuel qui, est quand même, qui reste un système très très segmenté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas du tout prêts à à ces approches-là, et en particulier l'aide alimentaire, hein, la filière de l'aide alimentaire euh, qui finalement se construit et existe parce qu'elle s'appuie sur ce système alimentaire euh, agro-industriel construit dans cette forme segmentée. Voilà. Je m'arrête là. Je laisse la parole à, à Mathieu. Euh, donc, euh, moi, comme c'est... Oui, ah, j'ai cru que quelqu'un voulait parler. Euh... Comme c'était dit, je suis, je suis agronome, donc euh, je n'ai pas du tout le, la même entrée que, que Dominique. Et ce que je développe, notamment dans ma conférence gesticulée, euh, c'est comment euh, j'ai découvert cette notion de droit à l'alimentation euh, il n'y a pas si longtemps, quoi, en, en 2016, euh, au gré de mon parcours professionnel à la Confédération Paysanne. Et qu'avant ça, euh, eh ben, quand bien même je me présente comme agronome militant, comme ayant envie de transformer un peu l'agriculture, et, et moi ça va être mon, mon entrée dans, dans ce travail-là, euh, bah, euh, je euh, j'avais jamais entendu parler en tout cas j'avais jamais compris euh, la nécessité de penser euh, alimentation et notamment droit à l'alimentation durable comme le, le précise Dominique pour euh, envisager une transformation de l'agriculture et donc euh, voilà, je, je développe ça un petit peu dans, dans la conférence gesticulée que je fais euh, je ne vais pas euh, je vais pas développer euh, tout l'état des lieux de l'agriculture en france et je ne connais pas non plus celui de la belgique j'ai travaillé un tout petit peu quand j'étais à la confédération paysanne avec euh, cvc le réseau européen et je suis venu à Bruxelles deux trois fois mais, euh, mais bon je ne connais pas l'agriculture la, belge donc très rapidement hein, pour vous détailler en, en france euh, globalement des, des conditions de prolétarisation du monde agricole assez fortes, et euh, avec, euh, avec des soucis en plus sur l'environnement et, euh, et une remise en cause citoyenne forte de l'agriculture je pense que tout ça vous, vous le connaissez à peu près et, euh, et donc face à ça, ce qu'a dit un petit peu Dominique des mouvements de citoyens et aussi euh, en parallèle de paysans qui vont euh, chercher à se réapproprier à pouvoir produire et consommer d'une façon qui leur convienne et qui se retrouvent dans des formes euh, un petit peu euh, voilà, protégés euh, soit sous forme d'AMAP ou de circuits locaux de, de distribution euh, pour, pour avoir accès à ces produits ou protégés par des labels euh, type agriculture biologique ou, euh, ou autres marques de qualité et, euh, et donc, euh, donc on est là-dedans et en tout cas fort développement de tout ça dans les années 2000 à partir des années 2000 et, euh, et en fait euh, ce qui se passe donc, pour la Confédération Paysanne, qui est un syndicat agricole qui vise la transformation de l'agriculture, c'est euh, de, de, de se prendre le temps à un moment donné, et c'est le travail que je vais coordonner pour, pour la Confédération Paysanne, de se rendre compte que euh, sans une transformation aussi de l'alimentation, on n'arriverait pas à euh, généraliser l'ensemble de l'agriculture. Autrement dit, euh, quand bien même la Confédération Paysanne demande euh, à ce que la PAC change et euh, transforme l'agriculture, eh bien, euh, donc la PAC, la politique agricole commune euh, si demain on faisait ça et que c'est l'agriculture qu'on veut qui soit mise en place euh, les produits coûteraient plus cher hein, euh, on peut débattre longtemps de est-ce que ça coûte un peu plus cher ou pas de, de produire en bio euh, concrètement si on paye correctement les agriculteurs aujourd'hui euh, oui ça coûte beaucoup plus cher que, que ce que c'est et même avec les, les 10 milliards en tout cas en France qu'on reçoit de la PAC ça ne changerait pas grand chose donc, à un moment donné, si on veut une production agricole qui nous convienne, euh, elle coûte plus cher et, euh, et en fait, euh, ben, on ne va pas être dépendant d'exportation pour pouvoir vivre et faire vivre les agriculteurs et avoir une agriculture qui convienne. Il faut que, que la population elle, puisse y avoir accès. Euh, si on se met à, à produire une bonne agriculture, mais qu'on est dépendant d'exportation et qu'à côté de ça, euh, on a... Euh, toute une partie de, bah, de la population qui euh, est dépendante d'importations, elle, pour pouvoir se nourrir, ça ne crée pas un système alimentaire durable, on en est loin. Donc, euh, bah, en fait, la, la durabilité d'un système alimentaire, on ne pourrait l'avoir que si on met en place des logiques d'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité. Et, euh, et qu'en fait, c'est aussi euh, la façon de s'attaquer à discours de quand Dominique parlait de changer le statut de l'alimentation, aujourd'hui l'alimentation, on la renvoie à une marchandise, donc voilà un produit de marché sur lequel on essaye de pouvoir trouver ce dont on a besoin en fonction de son porte-monnaie. Et en fait, on faisait face à un discours de l'État, et qui est toujours le même aujourd'hui, qui est de dire on n'a pas besoin de politique agricole pour transformer l'agriculture, Aujourd'hui, les gens ont le choix, ils ont accès à des produits labellisés et autres, ou ils ont accès à autre chose. Et, euh, et donc, les gens choisissent. Et donc, il y a de la démocratie alimentaire. En fait, tout le monde vote par son porte-monnaie. Et, euh, et donc, c'est face à ça qu'on qu a dit, il faut, il faut non seulement un mécanisme d'accès de tous à des produits de qualité, mais il faut aussi que tout le monde puisse euh, choisir son alimentation exprimée, non pas en tant que euh, euh, consommateur, avec son porte-monnaie, mais en tant que citoyen, euh, en tant que personne qui réfléchit à quel territoire euh, il a envie de vivre, quel, avec quel contrat social pour la production agricole et autres, et donc se réapproprier démocratiquement l'ensemble des conditions de production de euh, son alimentation. Et c'est euh, en fait, euh, avec une entrée, euh, comment on transforme l'agriculture, on en est arrivé euh, aux mêmes conclusions je dirais que ces deux axes qu'a qu développé Dominique derrière l'idée de démocratie sociale et démocratie économique en tout cas de dire à un moment donné on doit euh, assurer l'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité et on doit euh, faire en sorte que tout le monde puisse avoir son mot à dire pour euh, travailler les conditions sociales de la production agricole euh, et alimentaire et donc, voilà, derrière démocratie économique, comment on se dote d'un autre paradigme, d'une autre façon de fonctionner, d'une autre façon d'organiser l'économie agricole et alimentaire pour faire en sorte que tout le monde puisse définir ce qu'il a envie de manger, effectivement, pas dans son acte de consommation, mais aussi en tant que citoyen. Donc ça, c'était voilà, un petit peu tout, tout le travail qu'on a fait avec une entrée, comme je disais, transformation de l'agriculture, où on, a, on arrive sur ces deux mécanismes-là nécessaires et qui reste encore, et on en est resté là avec la Confédération Paysanne, euh, sur des, des grands objectifs généraux. Et, euh, et c'est là que, donc moi, comme je disais, j'avais animé quoi, ce, ce travail-là pour, pour le syndicat. Et euh, donc, Ingénieurs Sans Frontières, Agrista, c'est euh, une association euh, d'agronomes à laquelle j'adhère depuis qu'elle existe. Et euh, avant, j'étais euh, depuis longtemps dans le groupement Ingénieurs Sans Frontières, qui est une association qui réfléchit à à la place de la technique dans la société en général. Et donc, Agrista, c'est un groupe d'agronomes qui réfléchissons entre nous aux questions de, de développement agricole et, et de souveraineté alimentaire. Et, euh, et donc, avec les copains, on avait partagé un petit peu ces constats qui, qui étaient bouleversants pour nous, hein, où, où on avait l'habitude d'être un peu formaté en tant qu'agronome à penser euh, transformation de la production et c'est tout, et euh, de découpler la production agricole du reste du système alimentaire. Et donc, de ne pas voir ces enjeux-là quand on pense transformation de l'agriculture. Et donc là, on les prend en main, euh, on les voit, on s'y attelle, et, euh, et là, on s'est dit, bah, ça pourrait être intéressant, euh, plutôt que d'en rester à des grands principes généraux, de dire, ah, il faudrait l'accès de tous à une alimentation de qualité, et euh, il faudrait euh, bah, faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer euh, en tant que citoyen sur ce qu'il veut manger, et élaborer démocratiquement la, la, la demande alimentaire. Et euh, en fait, en fait, c'est ce qu'on cherche globalement. Il y a un autre cadre conceptuel qui convient beaucoup au projet sur lequel on travaille, qui est celui des communs, de dire comment on crée une économie des communs autour de l'alimentation et comment on peut faire de l'alimentation un commun. Et bien, c'est là où on est parti sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation en se disant, plutôt que de rester sur ces grandes lignes, ces grands objectifs, essayons de voir quelle institutionnalisation on peut donner de quelles institutions on peut se doter pour mettre ça en place et, euh, et là euh, bah c'est la lumière des travaux d'un système très franco-français qui est le, le fonctionnement de la sécurité sociale de santé tel, enfin, du régime général de sécurité sociale tel qu'il a fonctionné entre 1946 et 1967 à partir de 1967 on a perdu euh, une grosse partie de la logique démocratique de son fonctionnement en France mais euh, euh, en fait, c'est à la lumière des travaux d'une euh, association qui s'appelle Réseau Salaria et qui travaille sur les euh, thèses de Bernard Friot, euh, qui est un, un économiste et, euh, et donc qui a, qui a analysé un petit peu ces choses-là sur la, la sécurité sociale de santé, que, en fait, euh, on s'est rendu compte que le fonctionnement permettait d'envisager de faire de la démocratie économique, c'est-à-dire réellement mettre... Euh, les usagers euh, au cœur du processus de définition de qu'est-ce qu'on veut qu'il soit produit par les acteurs économiques et après les acteurs économiques s'organisent euh, entre eux pour produire mais la, la définition de ce qui est produit revient dans un processus démocratique qui implique les citoyens et qui vont pouvoir euh, décider des conditions sociales de l'ensemble de la production du soin en France en tout cas de, de 46 à 67 avec un mécanisme qui a permis de monter des centres hospitaliers universitaires, de conventionner avec des médecins, et ainsi de suite. Donc voilà, je n'anticipe pas sur le, le développement du, après du comment par la suite, où on va expliquer un petit peu ce qu'on envisage comme mécanisme dans ce projet. Mais euh, la base, en tout cas, de, de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'était le, le constat que d'un point de vue de euh, la transformation de l'agriculture, toutes les logiques de développement agricole qu'on avait vu se mettre en place comme l'a dit Dominique, cloisonner à des enjeux locaux ou autres ne permettrait pas du tout de sortir l'agriculture de son impasse et de sauver des paysans, hormis quelques-uns à la marge, et qu'il fallait voir plus large avec des politiques macroéconomiques si on voulait s'en sortir. Qui avait une nécessité de coupler agriculture et alimentation pour penser la durabilité du système. Et alors ça pas été trop développé dans la, la partie critique de l'aide alimentaire, mais je rajouterais aussi, euh, il, y a, il y a plein de critiques qu'on peut faire à, à l'aide alimentaire et les travaux de, de Bénédicte Bonzi en France sur les, les violences alimentaires montrent ce que malgré eux, hein, les acteurs de ce système peuvent reproduire de par l'absence du droit à l'alimentation effectif en France. Mais euh, il y a aussi un autre, un autre objectif, c'était de dire, euh, on ne veut surtout pas créer une politique discrétionnaire une politique d'accès de tous et à une alimentation de qualité en tout cas une alimentation choisie ce n'est pas une politique spécifique pour, pour les pauvres euh, entre guillemets donc euh, il faut qu'on mette en place quelque chose qui euh, gère l'accès de tout le monde à son alimentation si on fait du droit euh, on fait quelque chose qui, euh, qui ne soit pas euh, là pour euh, remplacer le fait qu'on n'ait pas l'argent et que, en temps normal, l'argent remplace le droit. En France, la Sécurité sociale de santé, c'est pour tout le monde. On a tous accès à cela. Après, voilà, malheureusement, il y a des systèmes à deux vitesses avec les mutuelles qui se mettent en place. Mais en tout cas, pour ce qui est de, de la Sécu, euh, c'est pour tout le monde. Et donc, de la même façon, on se dote d'institutions macroéconomiques pour déplacer, euh, dépasser les, les enjeux locaux et euh, mettre, assurer pour tout le monde le droit à l'alimentation et se donner des moyens démocratiques de transformer l'ensemble de la production agricole et alimentaire. Si c'est possible, euh, je voudrais bien faire un petit focus euh, sur, euh, sur le, la, la situation de l'aide alimentaire euh, par le, à la suite du Covid, enfin, du premier confinement en tout cas pour nous, je ne sais pas pour vous en Belgique quand est-ce que c'était. Vas-y, vas-y, bah, si, si tu veux, y a, tu peux prendre cinq minutes pour faire ça par exemple D'accord. Mathieu, je t'ai coupé la parole, peut-être Non, non c'est bon, j'avais fini. Je ne savais pas s'il y avait des questions, je n'ai pas lu en même temps. Et sinon, après, moi, je, on, quand je reprendrai la parole, ce sera pour passer à, au comment. D'accord, ok. Euh, donc, on a fait un certain nombre d'enquêtes hein, pendant le confinement, donc de mars à fin mai. Euh, en sachant que moi, je fais partie aussi des chercheurs hein, qui ont participé, aux, ateliers, aux fameux ateliers 12 des états généraux de l'alimentation et que nous nous avions dans cet atelier euh, impulsé fortement une réflexion autour de la question du droit euh, ça c'est une première chose et surtout il euh, y, y, y a une bataille euh, sémantique euh, qui s'est mise en place autour de la façon de penser la précarité alimentaire donc en gros, une grosse partie des travaux qu'on a fait nous ont servi de base pour élaborer ce qui s'appelle aujourd'hui en France la lutte contre la précarité alimentaire. Et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte quand même qu'on voilà, venait de fabriquer des nouveaux obstacles sur le chemin du droit avec cette histoire de précarité alimentaire, puisque finalement, la Direction générale de la cohésion sociale qui s'occupe des politiques sociales là-dessus, a ramené la question de l'alimentation comme un des éléments à traiter, séparé de tout le reste, autour des questions de lutte contre la pauvreté. Voilà, C'est-à-dire qu'au lieu que l'alimentation soit prise en compte comme façon de, de, de réfléchir à des politiques transversales, on est retombé dans la situation qui est, bah, aujourd'hui, on a un nouveau problème, c'est l'alimentation, il faut qu'on le traite comme ça. Voilà, Donc nous, finalement, on a été un peu utilisé contre l'objectif qu'on voulait avoir, mais c'est comme ça la vie. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, donc, dans les 15 premiers jours, trois premières semaines du confinement, euh, ben les, les, les services publics, ils n'étaient absolument pas au rendez-vous. Hein. Donc, ce sont les petites assos euh, extrêmement agiles et souples euh, qui ont réagi de suite et qui ont trouvé euh, un certain nombre de solutions. Mais euh, ce qu'on n'a pas dit, euh, c'est que les solutions, c'était quoi Eh bien, ça a été beaucoup une alimentation dans laquelle les produits frais euh, étaient peu présents, parce que finalement, arriver euh, à euh, ramener des produits frais dans la situation complètement bloquée qu'il y avait, euh, c'était un peu compliqué. Donc Tout ça pour dire qu'un des problèmes majeurs que nous a montré euh, la situation de confinement, c'est la question de la logistique, donc c'est la question de la distribution. Donc et Cette partie-là du système alimentaire, elle est rarement travaillée avec les autres. Okay, moi, je trouve que c'est un des enseignements assez forts euh, qu'on pourrait prendre en compte. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, cette espèce de discours solidaire, avec derrière une solidarité réelle, hein, je ne dénonce pas ça, hein, mais disons que ça a permis de nourrir le discours politique euh, très, très fort qui, qui est en place euh, depuis un certain nombre d'années sur les gens ont faim, il faut qu'on leur donne à manger. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on a à peu près 7 millions de Français, 7, entre 6 et 7 millions de Français, euh, qui, vont, qui accèdent à l'alimentation par l'aide alimentaire. Et en termes démocratiques, ça ne gêne personne. C'est plus de 10% de la population française. Et ça ne gêne personne qu'on puisse décider comme ça, qu'on capte une partie de la population, qu'on assigne à manger comme ça. Et quels que soient les efforts qui sont faits par les gens qui travaillent au niveau de l'aide alimentaire, hein, ce n'est pas, pas ça la question. Hein. Et donc, nous, on est rentrés dans une phase où, finalement, ce qu'on voit, c'est en gros un projet de modernisation de l'aide alimentaire dans lequel on va ramener des produits frais, dans lequel on va ramener du bio, dans lequel, sans problème, on peut, on peut leur faire confiance là-dessus. Et en même temps, quelque chose qui nous éloigne encore pour la question, de la question du droit. Et je rappelle quand même ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est le fait que l'ensemble de ces initiatives l'instant, ça fait pas système, ça c'est une première chose, et surtout ça fait pas politique. Voilà. Or sur cette question de droit, en particulier pour pour, pour, pour nous en France, je pense que c'est un peu pareil pour vous en Belgique. La démocratie repose sur le sur la loi. On n'est pas en Angleterre, on n'est pas dans les pays de de, de l'Europe du Nord, on n'est pas aux États-Unis. Donc, la, la, la démocratie s'appuie sur la loi, à savoir les institutions démocratiques que nous avons aujourd'hui, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je veux dire, on peut le contester, on peut tout ce qu'on veut, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à créer du rapport de force et à ramener cette question de droit à l'alimentation durable dans, le, la scène, dans, les, dans les arènes politiques, euh, eh bien, on risque de se retrouver plutôt sur une modernisation de la philanthropie. Et, et petit, petit truc, à partir du moment où on est obligé de parler d'un accès à l'alimentation pour tous, à chaque fois qu'on est obligé de rajouter pour tous, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation où c'est pas pour tous. OK, merci beaucoup Dominique et Mathieu pour cette première introduction. Tony Truand sur les, les enjeux. Donc euh, moi, ce que, ce que j'ai bien retenu, c'est que, en gros, il faut qu'on sorte euh, du discours comme quoi le consommateur aurait le choix de son alimentation, et c'est à partir des choix individuels qu'on va pouvoir faire quelque chose. Euh, en fait, choisir son alimentation, c'est aussi euh, avoir un certain contrôle sur le système alimentaire, à la fois la production, la consommation, la distribution. Et euh, c'est dans ce cadre-là, donc, que le projet de sécurité sociale s'inscrit, mais aussi... Euh, avec pour base euh, des choses comme le droit à l'alimentation ou euh, des concepts de démocratie alimentaire. Euh, clairement, la crise du Covid-19, c'est la même chose en Belgique. Hein. Ça, ça a augmenté euh, les demandes, c'est euh, l'initiative privée et associative qui a, qui a pris les devants, souvent euh, avec des financements euh, personnels, ou, ou euh, en tout cas les financements publics ont, ont mis beaucoup de temps à arriver, je ne sais même pas s'ils sont arrivés maintenant, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais il y a eu plein de problèmes comme ça. Euh, donc je pense que la situation assez, euh, assez similaire. Donc bon voilà, merci beaucoup pour euh, cette première partie. Alors, on va pouvoir pa passer euh, peut-être à la seconde, l'idée de sécurité sociale, mais euh, il y a aussi sans doute des, des déclinaisons et des échelles plus locales, voire plus euh, au niveau des institutions ou d'organisations particulières qui sont envisageables. Donc si vous pouviez nous éclairer sur ces questions-là. Peut-être Mathieu, tu peux commencer cette fois-ci, comme ça on, on tourne. Ouais, j'y vais, et puis Dominique complétera. Euh, alors, euh, des exemples concrets, points d'interrogation, je vois, euh, <rire> il y en a un, c'est le, le régime général de sécurité sociale en France, pour l'instant. Euh, c'est le seul vrai exemple concret. Mais euh, je, je reviens là-dessus sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement, euh, localement, en termes un petit peu d'initiatives ou autres, qui se revendiquent et qui s'inspirent de, des travaux qu'on a pu faire et avec lesquels on a échangé. Avant de, avant de partir là dessus donc euh, concrètement la sécurité sociale de l'alimentation euh, donc à la fois en termes d'acteurs euh, donc nous euh, ISF Agrista on, on s'est mis à travailler dessus vraiment en 2017 à se dire comment ça pourrait euh, se concrétiser ce truc là et puis euh, on, a, on a dit qu'on travaillait là dessus à partir de février 2019 et on a euh, échangé avec un petit peu toutes les personnes, soit dont on s'était inspiré des travaux, soit avec qui on échangeait également, pour créer un collectif. Donc, j'ai vu que dans le chat vous aviez mis le lien, où l'ensemble des organisations qui travaillent sur cette question avancent aujourd'hui à créer un, un petit peu un socle commun sur lequel on est. Tous d'accord pour dire bah, qu'est-ce qu'on entend derrière la sécurité sociale de l'alimentation et, et comment ça avance. Donc tout ça pour dire que euh, derrière la sécurité sociale de l'alimentation, il y, y a différents acteurs qui réfléchissent euh, à partir de leurs travaux et de leur point de vue euh, de base et, euh, et qui, qui travaillent euh, plus dans leur domaine d'expertise quoi les uns les autres et qui travaillent aussi ensemble pour euh, construire un projet euh, porté par, par un peu tout le monde et que c'est des choses qui sont encore en cours et qui ont je pense vocation à être en cours, enfin même si ce serait bien qu'on arrive dans les temps qui viennent à, à terminer un petit peu quelque chose ça restera des, des échanges et notamment ça continuera d'évoluer avec toutes les initiatives locales qui s'en qui emparent qui s'approprient le concept et qui expérimentent à droite à gauche différentes façons de fonctionner euh, donc voilà tout ça pour dire qu'il y a d'abord une pluralité d'acteurs aussi aujourd'hui qui travaillent et qui réfléchissent la question euh, comment ça fonctionne aujourd'hui donc il y a trois piliers de base euh, on réfléchit nous dans le collectif vraiment au niveau national hein. euh, trois piliers de base comme je disais tout à l'heure l'universalité de l'accès de faire quelque chose qui est pour tout le monde et donc euh, soit de créer des lieux euh, où l'alimentation est, euh, est accessible, comme des cantines populaires, euh, des cantines municipales ou autres, soit en, euh, et, euh, enfin, passer aussi par euh, un, une allocation euh, universelle, d'avoir un budget euh, sanctuarisé pour l'alimentation. Ça, c'est important pour lutter contre la, la notion de variable d'ajustement de l'alimentation dans le budget des ménages et, euh, et le fait que bah, euh, on la façon dont s'organise le système économique nous pousse à venir grignoter sur euh, se serrer la ceinture pour pouvoir assurer d'autres dépenses. Donc, empêcher ça et faire en sorte que, quoi qu'il arrive, tout le monde puisse euh, manger. Donc, une allocation universelle. Deuxième point, euh, des caisses de sécurité sociale de l'alimentation au niveau local. Et donc, euh, bah, le, le principe de fonctionnement démocratique de ces caisses euh, ça fait partie des choses qui sont en réflexion avec différentes pistes qui sont un peu étudiées par, par tout le monde. Mais euh, l'idée, c'est qu'on ait des groupes de citoyens qui se regroupent localement pour conventionner, enfin pour décider des critères de, de conventionnement, puis conventionner des acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conventionner C'est-à-dire, en gros, élaborer euh, un cahier des charges pour définir quelle production on veut, quelle norme de production on veut pour cet argent qui est, euh, qui est socialisé, qu'on qu qu met euh, en commun euh, pour, euh, pour pouvoir avoir tous accès à l'alimentation. Et donc, on décide également, euh, avec donc, des, des critères d'organisation démocratique à l'intérieur, comment euh, quels quel vont être euh, les critères de production, quel va être, comme disait Dominique, le statut de l'alimentation qui sera accessible par ce, cette allocation euh, donc ça veut dire à la fois discuter euh, des conditions sociales de production sur la rémunération des producteurs le temps qu'on veut qu'ils qu passent mais aussi les techniques de production leur impact sur l'environnement et ainsi de suite il y a euh, deux critères qui nous semblent indispensables en tout cas à, à imposer à l'ensemble de ces caisses c'est euh, d'interdire qu'on ait un conventionnement en dessous du prix de revient rémunérateur des producteurs pas assurer le le droit à l'alimentation au profit du de, de pouvoir vivre simple des, des producteurs, Donc, que ce soit des paysans ou des transformateurs ou des distributeurs. Et, et un deuxième qui est de dire qu'on veut interdire le, le profit privé sur ce travail-là. C'est de l'argent qui est socialisé pour qu'il bénéficie à tout le monde. Donc, le prix de ce qu'on paye, il doit correspondre au travail qu'il y a derrière pour pour le, le mettre en place, aux investissements nécessaires pour pour tout ça, mais pas euh, de profit en plus. On divise la si on divise la valeur ajoutée avec d'un côté tout ce qui vient du travail, de l'autre tout ce qui est l'entretien des, des amortissements et des investissements, et euh, enfin le profit. Euh, interdiction de de faire du profit pour l'ensemble des euh, entreprises qui seront conventionnées par ce système là. Et, euh, et dernier euh, dernier fonctionnement qui pour nous est aussi relié avec la notion de démocratie, euh, c'est la question du financement de ces caisses, comment on, comment on finance cet argent. Pour la France, on est sur un montant de 120 milliards, donc c'est euh, un tiers du budget de l'État. Dit comme ça, ça fait beaucoup, mais en fait, euh, en France, euh, une énorme partie de, de la politique sociale n'est pas dans l'État et, et c'est la sécurité sociale qui s'en occupe pour un budget d'après 750 milliards par an. Donc c'est un sixième, en fait. Euh, du budget de la sécurité sociale qui viendrait se, se greffer et, euh, et ces 120 milliards par an les prendre comme ça fonctionne déjà pour une partie de la sécurité sociale de santé en France avec euh, des cotisations sur la valeur ajoutée produite par l'économie donc euh, voilà c'est l'idée de dire de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins on prend directement là où la valeur ajoutée est produite par cotisation l'argent part dans les caisses et ensuite il est redistribué à tout le monde c'est à dire que quand je dis que c'est démocratique, c'est qu'on ne passe pas par l'intermédiaire État, on n'est pas sur un impôt, on n'est pas sur une, une situation économique où on autorise des gens à s'enrichir plus que d'autres et après on reprend. Là, on prend directement, euh, au moment de la production, une partie nécessaire pour assurer le droit à l'alimentation. Et, euh, et donc, ça, ça diminue aussi le pouvoir de l'État et de la centralisation du pouvoir de ce que devient l'alimentation dans euh, le système en général. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu les, les trois mécanismes de base sur lesquels on travaille aujourd'hui pour penser ce régime général de sécurité sociale de, de l'alimentation tel qu'on le souhaiterait. Euh, et, euh, et donc, simplement pour euh, ouvrir là-dessus, euh, aujourd'hui, énormément de, de personnes nous contactent euh, droite à gauche en, en disant qu'ils sont intéressés, qu'ils veulent expérimenter et mettre en place localement. Euh, on a décidé de dire que voilà on, il n'y avait pas d'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation locale possible. On reste sur un mécanisme national avec des logiques macroéconomiques importantes et une logique d'universalité. Euh, donc on ne parle pas d'expérimentation mais d'initiatives locales qui euh, se revendiquent et qui vise en tout cas à, à permettre d'essayer de faire en sorte que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité et que et que l'alimentation qui est produite, elle, elle convienne à l'ensemble du système de production et euh, à, à la façon dont on a envie de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Euh, et donc, il y a des initiatives qui se revendiquent de ça, qui, qui se disent d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation ou autre. On est en train de, de créer un réseau euh, comme ça. Et, euh, et donc, plusieurs, euh, bah, plusieurs points sont, sont testés, sont mis en place. Là, on, on regarde aujourd'hui sur des logiques de mutuelle ou alors de... De chèques alimentaires, mais pas, pas dans leur version euh, macronienne, telle que ça a été défendu par, par le président en France, mais euh, avec au contraire des logiques universelles. En tout cas, il y a, il y a plusieurs euh, voilà, points importants qui nous semblent pour, euh, pour les initiatives qui veulent se revendiquer d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation. C'est euh, à la fois de ne bah de, de, de pas euh, faire l'apanage du local et de bien dire qu'on est dans une, une expérimentation locale et qu'on qu'on veut défendre des politiques un peu plus globales et des démarches plus macroéconomiques, à la fois de travailler la démocratie en interne et de s'assurer aussi que c'est les premiers destinataires des bons alimentaires qui peuvent décider de ce qu'ils mangent et pas, et pas leur dire ce qu'ils doivent manger sous couvert de bonnes intentions médicales ou autres. Que ce ne soit pas réservé à certaines personnes, qu'on puisse, quoi qu'il arrive, que tout le monde puisse y avoir accès. Alors, Peut-être pas que tout le monde soit subventionné, mais que, en tout cas, euh, euh, je, par exemple, si c'est un, une logique de, de 100 euros par famille, par mois, qui viennent compléter ou éviter qu'on aille à l'aide alimentaire, bah, que sur ces 100 euros, un peu comme une monnaie locale, d'autres personnes puissent y avoir accès, quand bien même ce n'est pas subventionné pour eux, parce que financièrement, ils s'en sortent, bah, ils transforment 100 euros qu'ils ont en 100 euros de pouvoir d'achat avec cette monnaie locale spécifique sur les lieux qui auront été décidés pour, pour conventionner les produits. Et, et enfin, euh, voilà, que ce soit des lieux où on ne travaille pas uniquement l'approvisionnement alimentaire, mais bien le statut de l'alimentation aussi. Euh, on n'est pas dans une modernisation de l'aide alimentaire, en tout cas les initiatives qu'on souhaite mettre en avant, comme disait Dominique, mais bien que ces initiatives soient en lien entre le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire quoi, pour faire court donc euh, à la fois les droits des producteurs et euh, le respect de l'environnement et tout ça qu'on puisse travailler la qualité des produits qui euh, abondent ces dispositifs dans ces dispositifs là et autour de, voilà, de ces quatre un petit peu euh, axes eh bien on a un réseau qui se monte en france euh, de personnes qui essayent d'expérimenter d'innover de voir comment ils, ils construisent et ils s'organisent et ils, ils trouvaillent comme on dit pour euh, pour bah, militer un petit peu pour une sécurité sociale de l'alimentation localement. Voilà, je te laisse la parole Dominique. Ok, merci beaucoup Mathieu, c'était bien complet, et ça permet de voir un peu où on en est. Euh, avec cette idée euh, qu'a qu amené Mathieu qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que vous voyez bien que ce régime de sécurité sociale de l'alimentation tel qu'on le propose, Effectivement, c'est une décision politique à l'échelle d'un pays et qu'on ne peut pas se revendiquer d'un système local parce qu'un système local qui serait tout seul dans son coin, euh, déconnecté euh, de la question de la cotisation sociale ou, ou même s'il y avait un travail sur le conventionnement, on voit bien que ça, ça aurait beaucoup de mal à tenir la route. Alors, donc, euh, ceci dit, ça n'empêche pas de partir quand même de ce constat qui est qu'on a plein d'initiatives qui de toute façon était déjà en route vers un questionnement de cette alimentation. Donc, ça serait dommage de se dire qu'on part de rien. Et l'autre chose aussi qui est super importante, c'est que nous, on a la chance d'avoir l'expérience de ce régime général de sécurité sociale. Donc, il y a déjà des pratiques qui existent autour de ça et que c'est aussi ça qu'il nous, qu nous faut travailler et qu'il nous faut socialiser. C'est-à-dire faire comprendre à la population que quand ils vont... Euh, se faire soigner, euh, ça leur coûte euh, peut-être pas très cher parce qu'il y a ce système euh, derrière de socialisation à travers la cotisation sociale. Voilà. Donc, et, et de montrer que s'il n'y avait pas ça, le prix de l'opération qu'ils devaient subir, eh bien, ils ne pourraient pas se la payer de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment s'appuyer là-dessus. On, on a la, la chance de pouvoir le faire. La deuxième chose qui, euh, pour nous, est aussi extrêmement importante, c'est qu'on a déjà un certain nombre de dispositifs de politique publique autour de l'alimentation. Et notre proposition, c'est de les mettre au service de cette sécurité sociale de l'alimentation. Et ça, ça veut dire euh, qu'il faut qu'on puisse aussi l'expérimenter à des échelles territoriales variables. J'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Et, et, et donc, bon, pour l'instant, en tout cas, nous, au niveau du collectif démocratie alimentaire, nous, on pense que c'est pas évident d'avoir une réponse toute faite sur l'échelle des caisses de sécurité sociale. On pourrait basculer en se disant, bah, finalement, on s'appuie sur le schéma administratif qui existe. Mais en réalité, on se rend compte que ce qui serait plus intéressant, c'est de prendre l'idée de bassin de vie, comme on fait pour l'eau d'ailleurs, un peu, un peu le modèle de l'eau, parce que ça correspondrait davantage à ce que des gens qui habitent un espace ensemble euh, peuvent avoir comme besoin euh, alimentaire. Donc, ce n'est pas plus précis que ça, parce que moi, je n'ai pas de représentation, et pour l'instant, personne n'a de représentation précise. Par contre, euh, les trucs auxquels on pense qu'il faut être attentif, c'est sur le mo les modèles démocratiques, parce que l'expérience qu'on a aussi de cette sécurité sociale, c'est comment euh, les femmes se sont fait exclure de ces lieux de discussion, comment les les gens qui n'ont pas de sous se sont fait exclure, comment les gens qui n'étaient pas syndiqués se sont fait exclure, etc. etc. Donc, on a aussi cet apprentissage-là qui nous permet aujourd'hui de se dire que ben, c'est le moment aussi peut-être de réfléchir ensemble à de nouvelles formes démocratiques. Donc, nous, on peut s'appuyer aussi sur la lutte des Gilets jaunes hein, qui nous a quand même bien montré un certain nombre de, de pistes qui pourraient être discuté et que ce ne soit pas le simple modèle de la représentation qui soit pris en compte. Il y a, euh, donc il y a aussi des petits bouts d'expérimentation qui vont se faire comme ça, qui euh, sont des bouts. Il y a une assos qui propose, par exemple, de travailler autour de l'idée d'une caisse locale, et donc leur proposition, c'est de partir de la population qui les soutient dans leurs projets alimentaires depuis 10 ans, de leur proposer de s'instituer comme caisse locale de sécurité sociale, donc comment ils vont conventionner, quel prix ils vont faire. Et du coup, nous, on leur a proposé, euh, en face de cette population qui est éclairée, qui est militante, qui est déjà dans le coup, on leur a proposé de faire un montage avec euh, une caisse miroir où là, on tirerait au sort des gens qui habitent le même territoire et de voir qu'est-ce qu'ils proposeraient, eux, dans une réflexion autour d'une histoire de conventionnement. Voilà, c'est des petits bouts d'expérimentation comme ça qui valent le coup. Il se trouve que pour nous, en Occitanie, on a un intérêt de la part de la région. Donc la région, c'est intéressant comme échelle parce que c'est à la fois grand, donc ça peut voir tout ce qu'il y a sur le, son territoire, et c'est un niveau suffisamment important pour être aussi en discussion avec, avec, une, avec une échelle nationale. Bon, on verra bien. Et la proposition qu'on leur fait, c'est celle-là. C'est tout ce que vous avez comme dispositif de politique publique, comment ça pourrait se mettre au service d'une démarche de cet ordre-là Donc, il y a bien sûr la question, de, la question des cantines. Mais exemple tout bête hein, sur les cantines une des propositions, c'est de dire, ben, finalement, vous mobilisez des cuisines, du personnel, des circuits d'appro pour quatre repas par semaine. Ben, déjà, d'une part, est-ce que dans ces circuits-là, vous pouvez rajouter d'autres populations, les EHPAD, les hôpitaux, bien sûr, mais aussi les entreprises autour de vous Et surtout, une autre idée qui est celle de leur dire, mais est-ce que vous ne pourriez pas faire la cuisine aussi pour des plats à emporter pour le soir euh, voilà. Les gens qui viennent manger à la cantine, ils embarquent leur, leur, leur repas pour le soir, euh, s'ils le souhaitent. Bon, voilà. C'est des exemples comme ça. C'est aussi euh, la mise en place d'une régie alimentaire sur une petite ville et qui va poser l'ensemble des questions du système. C'est-à-dire pas juste euh, euh, la cantine, mais qui va poser euh, les questions de production. Donc, euh, voir comment leurs réserves foncières peuvent servir à, à penser de la production. Comment Est-ce que sur cette production... Euh, on peut essayer de l'imaginer en polyproduction, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, si on, il ne faut pas non plus rester branché que maraîchage, hein, c'est-à-dire quelle est la place de l'élevage là-dedans, et si on n'en a pas, où on va le chercher, comment on fait Voilà, c'est toutes ces questions-là euh, qui sont intéressantes à se poser et à expérimenter à des petites échelles, euh, puis on verra bien. Puis on verra bien euh, si ça, ça produit des résultats, ça ne produit pas de résultats. Et. En particulier, nous, on a aussi une proposition qui n'est pas forcément partagée par, par, par, par l'ensemble du réseau, mais c'est la, la question de la régulation. Euh, L'expérience nous montre qu'on ne peut pas faire confiance à l'État complètement sur la façon dont on dissère le budget du régime général de la sécurité sociale. Mais en même temps, on a aussi des expériences... Euh, sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance non plus aux citoyens pour partager, c'est-à-dire qu'on voit bien aussi, ne serait-ce qu'à des petites échelles comme des groupements d'achat ou des AMAP, comment ils s'approprient les ressources en termes de production qu'ils ne partagent pas avec les autres. Donc on se dit qu'on ne peut pas faire confiance à ça non plus. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous on propose un service public local de l'alimentation. Et on pose cette question de service public local de l'alimentation comme étant quelque chose qui est détaché d'abord d'une part des ministères, tel que c'est prévu aujourd'hui, et surtout la fonction de ce service public local de l'alimentation, c'est justement celle d'être dans la question de la régulation, et la régulation euh, dans toutes ses formes, c'est-à-dire sur le fait d'être bien au clair, sur les formes démocratiques qui sont choisies, mais aussi la régulation entre les territoires. Parce qu'il ne faut pas oublier… Euh, qu'on aura des difficultés de production selon certains territoires, et que donc la question de l'universalité pose aussi la régulation entre les régions. Et pour nous, euh, on va plus loin, hein, puisque nous, derrière, on pose la question de la politique alimentaire à l'échelle européenne. C'est-à-dire comment on va faire pour créer cet espace de souveraineté alimentaire, et comment on reste dans la, la conscience de l'interdépendance qu'on a sur l'alimentation, d'une part entre pays, mais aussi entre continents. Alors, je veux dire, si on, on pense un système fermé, ce n'est pas parce qu'on cherche à relocaliser qu'il faut penser système fermé. Et donc, il faut bien qu'on ait des acteurs qui soient en capacité de travailler cette régulation, et on ne donne pas à ce service public le droit forcément de décider, on le fait rentrer comme acteur de régulation. Voilà, mais Tout ça, c'est des, des choses qui sont, euh, qui sont pour l'instant euh, en germe, hein, qui n'ont pas été testées, donc on ne voit pas trop bien pour l'instant comment, comment le mettre en place, compte tenu euh, de la culture euh, de service public qui existe aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que euh, la réaffirmation de ce dispositif, il faut le faire au nom de l'intérêt général. Donc ça, c'est important. Et bien évidemment, comme l'a souligné Mathieu tout à l'heure, on voit bien que c'est un processus pour rentrer dans une économie des biens communs. Voilà, On voit bien que c'est là-dedans qu'on est, qu est, qu est en train de s'installer. Et la question du statut de l'alimentation n'étant pas une marchandise comme une autre rentre bien dans ce processus-là. Voilà ce que je peux dire concrètement pour l'instant sur les différentes expérimentations. Ça veut dire aussi concrètement quelque chose par rapport à l'aide alimentaire euh, et moi c'est ce que j'essaie de, de dire euh, différentes initiatives que je rencontre euh, dans cette idée d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation c'est comment les organisations d'aide alimentaire, les associations de lutte contre la pauvreté commencent à réfléchir à un changement de rôle hein, pour aller vers cette sécurité sociale de l'alimentation en particulier en séparant ce qui est de l'ordre de l'aide d'urgence donc d'une urgence Alimentaire, assistantiel et de l'accès à l'alimentation. Voilà. Et je pense que ce travail, il ne peut pas se faire sans ces organisations, mais ça veut dire aussi pour ces organisations commencer à, à accepter de changer de rôle et, et, et, et de passer à, à être un autre interlocuteur que celui de rechercher en permanence des ressources pour distribuer de l'alimentation. Voilà. Ça, c'est un peu compliqué euh, parce que, d'abord, parce qu'on a des associations dont le seul objet, c'est celui-là. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'elles vont faire si elles ne distribuent plus des produits alimentaires dans le cadre de l'aide alimentaire Ça, il faut, il faut regarder. Mais en tout cas, la participation de ces acteurs-là à cette idée de, de système alimentaire, d'une part, et de dispositif sécurité sociale de l'alimentation, évidemment, il ne peut passer que, que par ce changement de rôle. Il ne pourra pas se faire avec les restos du cœur, on pourra pas continuer à les avoir dans le système si leur seule vision continue à être celle qu'ils ont aujourd'hui à savoir distribuer des colis alimentaires par contre s'ils acceptent de rentrer dans ce changement de rôle et d'accompagner ce changement euh, évidemment ça sera autre chose vous voyez bien qu'un outil comme ça de, de enfin, je veux dire un dispositif comme cette sécurité sociale de l'alimentation c'est un levier extrêmement puissant en termes de transformation écologique parce que c'est bien euh, je veux dire à l'échelle de l'offre alimentaire que ça va faire bouger les choses et que c'est pas nous en restant euh, sur le changement des pratiques alimentaires qu'on pourra faire changer euh, vraiment le système. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi d'aller vers euh, cette sécurité sociale de l'alimentation euh, c'est vraiment quelque chose qui peut qui peut aider. Et puis et puis il y a aussi une autre idée, c'est que ben, je pense que c'est un c'est un projet qui donne de, de l'espoir et qui donne aussi euh, euh, pour tous les citoyens aujourd'hui, euh, la possibilité de faire politique ensemble. Quoi. De façon concrète en plus. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Euh, merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on y voit déjà un petit peu plus clair sur euh, comment, comment ça pourrait fonctionner. Euh, moi, j'avais quand même juste une question, parce que quand Mathieu, tu parlais du, fond, du financement des caisses, à un moment, tu parlais d'un financement basé sur la, la prendre sur la valeur ajoutée. Euh, mais moi, du coup, c'est vrai que j'aimerais bien que tu puisses un peu revenir là-dessus et bien expliquer. Moi, moi j'avais un peu en tête euh, l'idée de cotisation, c'est-à-dire euh, chacun euh, paye en fonction de, de ses revenus. Donc, je, je vois bien le système pour euh, des impôts sur le revenu qui financent euh, ce genre de choses. Mais je n'ai pas, vrai, pas vraiment réussi à suivre sur l'idée de prendre sur la valeur ajoutée. Donc, si tu pouvais euh, juste expliquer, expliquer ça et dans, dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on pourrait imaginer un financement des caisses euh, qui soit basé sur du volontariat quoi. Donc, je comprends, je comprends un petit peu le piège, mais euh, si une commune, euh, par exemple juste une commune en Belgique, décide de mettre en place ça à l'échelle de son territoire, euh, suite à une élection démocratique, quoi, en gros les, les habitants seraient quand même assez d'accord avec ça pourrait marcher, est-ce que c'est envisageable ou pas Pour l'instant, je n'arrive pas très bien à voir euh, comment ça pourrait marcher. Quoi. Euh, où est-ce qu'on prendrait l'argent et... Merci. Alors, alors euh, je vais commencer par la deuxième question, sur cette question de, du volontariat ou autre. Pour nous, ça, c'est des démarches à, à promouvoir complètement euh, en ce moment, dans un cadre d'initiative, de un peu des choses qui fourmillent. Mais ce n'est pas du tout un horizon politique. Euh, euh, voilà, c'est une logique de développement, d'essayer, de faire parler du projet. Mais l'horizon politique, euh, il ne se limite pas à, à la mise en place de, de projets locaux ou à l'initiative d'acteurs à telle, telle échelle locale, que ce soit municipale, départementale ou régionale, euh, parce que bah, ça crée des inégalités sur les territoires. Et, et on le voit aujourd'hui avec les projets alimentaires territoriaux qui sont vecteurs d'augmentation des inégalités territoriales et pour nous, ça ne fait pas un horizon politique et un, et un objectif politique que de se dire qu'on va mettre les territoires en concurrence les uns aux autres. Et Je rejoins complètement ce que disait Dominique sur le rôle de l'État comme régulation par rapport à l'accaparement de l'alimentation de qualité que pourraient faire certaines caisses par rapport aux autres quand on ne quand on regarde pas ça avec une logique d'équité entre l'ensemble des territoires. Donc, cette logique de financement par des initiatives local, de pouvoir public ou autre, à promouvoir complètement, mais pas du tout comme horizon politique de, de revendication à l'échelle nationale, il me semble. Et, et donc, pour revenir sur le détail de, de ce fonctionnement par cotisation, effectivement, c'était mis dans une des questions. La logique de la Sécurité sociale de santé, c'est une logique assurantielle où tout le monde met de l'argent en suivant ses, ses moyens. Et puis après, ben, s'il nous arrive quelque chose, on prend. Là, la différence, c'est qu'on a tous les mêmes besoins et qu'on a des besoins qui ne sont pas euh, vraiment fluctuants. Enfin, ce n'est pas un mois, on a besoin, un mois, on n'a pas besoin. Donc, euh, on sait, globalement, c'est assez facile de savoir de quoi on aura besoin. C'est à peu près ce que les gens veulent manger. En tout cas, c'est facile de planifier la, la consommation alimentaire. Et c'est aussi pour ça que le marché de l'alimentation est spécifique par rapport au aux autres types de marchés de biens et services, c'est qu'on a une, une demande qui reste assez inflexible. Ce n'est pas parce que les pommes de terre sont deux fois moins chères qu'on va tous en manger deux fois plus. Et, et c'est bien ce qui pose des problèmes sur les marchés agricoles. Et donc, euh, c'est donc assez, euh, assez facile de prévoir. Et c'est assez facile de prévoir son financement aussi euh, de la même façon. Euh, donc, euh, effectivement, on n'est pas sur une logique d'assurance on est vraiment sur une logique de mettre en place du droit. Euh, donc, euh, quand je disais cotisation sur la valeur ajoutée, bah c euh, la valeur ajoutée, en fait, c'est le, le PIB, en gros, hein, de, le produit intérieur brut d'une nation. En tout cas, en France, euh, il est à peu près de 2000 milliards et euh, c'est prendre euh, 8 de cotisation sur, euh, sur ce montant-là économique créé directement à la base de la création de la valeur ajoutée après, donc on peut le prendre sur l'ensemble de la valeur ajoutée comme là je viens de le dire ou alors on peut le prendre comme c'est le cas de la sécurité sociale de santé ça a été fait par practicité mais pas par objectif de le prendre euh, sur la fiche de paye de l'ensemble des travailleurs euh, donc à la fois salariés et, euh, et travailleurs indépendants ça a été fait par facilité parce que euh, voilà, C'est facile de dissimuler un chiffre d'affaires ou d'envoyer par des mécanismes de filiales de l'argent dans des paradis fiscaux. C'est plus difficile de cacher du travail. Quand même, il y a du travail au noir, mais en fait, en termes de volume d'argent, ça représente beaucoup moins. Donc, par facilité, ces cotisations sur la valeur ajoutée, elles ont été prises par des cotisations sur les salaires. Et donc, si on ne prend plus sur l'ensemble de la valeur ajoutée qui inclut aussi... Les, les profits qui vont euh, voilà, soit rémunérer des actionnaires, soit euh, rémunérer les investissements on prend uniquement sur la masse salariale et, euh, et donc là on n'est plus à une cotisation de 8% mais de 10% et, euh, et donc en France avec une cotisation de, de 10% sur les salaires euh, en plus pour, euh, pour financer 150 euros par mois par personne on est sur un mécanisme où euh, ça ne change rien pour euh, le quintile du milieu. Donc, les, entre les gens qui sont dans la, plus riches que les 40% des plus pauvres et moins riches que les, 60%, enfin, que les 40% des plus riches, qui sont entre 40 et 60%. Et euh, pour les deux quintiles de la population les moins élevés ça fait une, une augmentation du budget euh, globalement et pour euh, les, les plus riches, euh, eux, ils seront contributeurs nets à ce système de solidarité euh, tout le monde. Donc, en fait, ça, ça revient si on fait comme la sécurité sociale euh, de santé aujourd'hui en France avec une cotisation de 10 sur l'ensemble des salaires et en face 150 euros par mois par personne, on est sur un mécanisme de réduction des inégalités de richesse euh, assez classique sans s'attaquer véritablement ou directement à des logiques de, de profit des entreprises c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller voir comment on cotise sur le profit des entreprises avec le gros souci si on fait ça que euh, en tout cas aujourd'hui ça semble impossible de dire qu'on va cotiser sur le profit des entreprises sans favoriser les multinationales qui peuvent facilement cacher leur profit avec des logiques de filiales et pénaliser l'ensemble des, des petites entreprises qui, qui ne vont pas rentrer et se payer les avocats pour faire ce type de, de travail-là. Donc euh, Voilà ce qu'on entend par cotisation sur la valeur ajoutée, et toute une réflexion entre une cotisation uniquement sur la masse salariale ou une cotisation sur l'ensemble de la valeur ajoutée. Oui, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans une période où le salariat reste effectivement la forme d'intégration la plus évidente mais aujourd'hui on a quand même beaucoup beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des salariés on a tout, tout, tout un tas de systèmes en particulier de travailleurs indépendants même s'ils ne sont pas hyper nombreux pour lesquels la question de la cotisation sociale on ne peut pas la calculer seulement sur le, sur le, sur le salaire d'où la réflexion plus large telle que tu, telle que tu viens de l'aborder aussi Je vois que Céline, tu as mis une question. Ah, voilà. Donc, il y a Céline dans le chat qui pose. Oui, trois, je suis trois, désolée, j'ai quelques problèmes de son. Donc, je suis sur mon téléphone. Euh, donc, elles sont en plusieurs parties, j'en suis confuse. Peut-être que tu peux les poser directement, vois, on t'entendait bien en fait. Hein. Euh, moi, moi, moi, je pense que, enfin, quand tu dis, euh, Céline, que tu penses que les acteurs de l'aide ne sauraient pas se réinventer ou voir se dissoudre si les besoins n'existent plus, Dites toi, tu as vous-même rêvé d'être au chômage. Euh, moi, je peux te dire que euh, tu fais partie des gens minoritaires hein, qui envisagent les choses comme ça. Euh, quand tu écoutes les Restos du cœur, euh, en particulier ces derniers temps, où ils se sont remusclés sur euh, leur discours public, euh, crois-moi, qui ne sont pas prêts de lâcher prise. Hein. Ils ont d'ailleurs rapatrié la question du droit dans leur, leurs escasselles. J'ai vu qu'il y avait des gens aussi d'Atédicar Carmonde là avec vous. Euh, Atédicar Carmonde. Euh, C'est rapatrié sans problème la question du droit à l'alimentation dans, sa, dans, sa, dans la question de la dignité. Bon, ce n'est pas pour ça que euh, ça, ça, ça change profondément euh, ce travail, ce changement de rôle autour de ces histoires d'aide et d'accès. C'est vrai que c'est compliqué, parce que derrière, c'est une vraie transformation de la culture de ces associations euh, sur le modèle de la philanthropie ou sur le modèle caritatif, et de voir comment ils prennent place autrement dans cet espace-là. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a, on a vraiment du, du dialogue avec eux là-dessus. On les voit bien présents plutôt sur la façon d'amener… Euh, euh, enfin, Je veux dire, c'est tout le discours autour de la dignité. Moi, je ne je, je suis, suis pas contre cette mise à jour dans l'espace politique de la dignité, bien au contraire. Mais si la dignité, ça faisait manger tout le monde et ça transformait le système, ça se saurait déjà. Quoi, hein Donc, on voit bien qu'il faut aller plus loin et que derrière, on pose bien la question, la question du statut de, de cet accès à l'alimentation et, et il n'y a pas 36 000 façons pour avancer là-dessus. Pour être, faire partie des chercheuses qui ont beaucoup travaillé sur la précarité alimentaire et qui ont même participé allègrement à la façon dont elle est instituée aujourd'hui, pour moi aujourd'hui je dis cette réflexion autour de la précarité alimentaire, c'est un des empêchements démocratiques que nous avons en face de nous pour travailler la question de l'accès. Donc, euh, euh, à partir du moment où on a euh, une partie de la société qui se mobilise autour de 7 autres millions de la, de la population, euh, ben, la question se pose quand même de savoir comment, euh, comment cette histoire de changement de rôle peut, peut commencer à se partager. Parce que bon, c'est bien clair que euh, ça pourra difficilement se faire sans, sans ces assos. Hein. C'est leur raison d'être. Euh, Jonathan, excuse-moi, je me permets une incursion. Euh, merci Dominique. Juste pour. Est-ce que tu peux citer les questions euh, ouais. avant qu'on y réponde? Parce que moi, je n'avais pas entendu. Oui, ouais, j'allais justement euh, revenir parce que là on a eu un petit flot de questions assez, euh, assez intéressantes. Et qui reste aussi 10-15 minutes. Hein. Exactement. <rire> La, proje... La première question, c'est le projet, le projet est-il déjà en discussion avec des politiques? Comment est-il reçu? Euh, donc toi, Dominique, tu avais déjà un petit peu parlé de oui. la réception au niveau de l'Occitanie. Il y a aussi la question de, de Florence. Y a-t-il des expériences de sécurité sociale alimentaire très concrètes à un niveau territorial en France ou ailleurs euh, Est-ce que ce, le, ce niveau euh, peut-être occitan, euh, il est… Tu as déjà des pistes un peu concrètes oui. là-dessus Alors, euh, il, faut, il faut être clair. Non, pour l'instant, ce n'est pas très, très concret. Ce n'est pas très concret, d'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'on y arrivera. Hein. C'est pour, le, pour autant dire les choses très clairement. La discussion est lancée, euh, mais pour l'instant, on n'a pas, pas forcément avancé. Et, et, et le processus de discussion en lui-même est, euh, est déjà une expérimentation en soi. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Après, euh, je pense que Mathieu pourra en parler aussi. Moi, je peux juste parler des, des discussions politiques. On a eu avec un certain nombre de députés donc ça c'est intéressant aussi à regarder parce que euh, donc moi de mon côté j'ai discuté par exemple avec un certain nombre de députés de la france insoumise euh, qui ont en particulier produit un rapport euh, sur l'alimentation industrielle ou ont pris des positions euh, par exemple sur les sur les, les, les cantines publiques voilà et euh, on voit bien qu'on que, que, a en face de nous, peut-être c'est comme ça que je devrais dire les choses, on a en face de nous donc, des élus euh, qui sont des professionnels de la politique euh, et, et, et qui sont euh, a priori très méfiants dès qu'on va parler de nouveaux droits sociaux. Voilà, parce que c'est quand même là-dessus que, que repose une partie de leur mandat. Et... et de façon assez surprenante, enfin, ce n'est pas surprenant en même temps, mais c'est un peu perturbant. Euh, les gens qui nous ont écoutés, en tout cas de notre côté à nous, hein, je ne généralise pas, les gens qui nous ont écoutés sont finalement les, les députés nouvellement élus, Donc manque de bol pour nous. Euh, essentiellement, des élus qui ne sont pas forcément sur cette vision euh, ouverte d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation, en tout cas pour l'instant. Voilà. Ça, ça fait partie des exceptions. Après, euh, on a multiplié des instances de réflexion différentes. Euh, donc, l'échelle de la région étant la plus importante, mais on a, on a engagé aussi des discussions à l'échelle de métropole. Donc, c'est le cas avec Lille, c'est le cas avec euh, avec, euh, avec Lyon, pardon. C'est le cas évidemment avec Montpellier, avec lequel on travaille déjà depuis un grand moment. Euh, et, euh, et, de, et, et à des échelles plus petites, c'est-à-dire à des échelles de villes plus petites. Voilà, on en a une ou deux avec lesquelles, avec lesquelles on discute. Mais on est dans le stade de ce processus de discussion euh, politique qui pose les bases euh, de qu'est-ce que ça serait euh, une sécurité sociale de l'alimentation et qu'est-ce que ça voudrait dire la place d'une ville là-dessus, en sachant que nous, on l'attrape toujours par ce bout qui est, ben voilà. Vous avez un certain nombre de, de, de pouvoirs de part institutionnelle Comment les, les actions publiques et les outils de politique publique que vous avez peuvent se mettre au service de ça Par exemple, sur Montpellier, clairement, on est en train de poser la question de la place du marché d'intérêt national. Comment ce marché d'intérêt national donc a vocation à travailler sur l'approvisionnement de la métropole euh, Qu'est-ce que ça voudrait dire, ce mine, dans un processus de cet ordre-là Voilà. Donc, c'est des petits bouts de choses. Je pense que l'intérêt de ces, de ces discussions, c'est qu euh, que d'abord, d'une part, elles, elles, elles politisent la question, et la deuxième chose, surtout, c'est qu'elles commencent à, à, à fabriquer du commun. Voilà, du commun, du commun politique euh, sur ces questions d'accès à l'alimentation. Peut-être maintenant, euh, je regroupe un petit peu deux questions qui sont liées à la, à la participation euh, au financement. La première, moi, c'est vrai qu'elle me vient aussi cette question immédiatement en tête de Catherine Rousseau. Pourquoi est-ce qu'on ne se baserait pas sur la PAC pour financer euh, cette et ça, dans la mesure où, en fait, c'est de l'argent public qui, finalement, va revenir à des acteurs euh, privés qui produisent, donc euh, en partie les paysans et des agriculteurs. Donc pourquoi ne pas aller chercher de ce côté-là J'imagine qu'il y a une logique qui n'est pas celle-là, mais est-ce que vous y avez déjà pensé et dans le même ordre d'idée, en tout cas sur la participation, il y a Sébastien euh, qui demande la participation des plus riches par une cotisation nette. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus Ça, je pense que c'est lié au bon, C'est lié à, à ce phénomène de cotisation puis de redistribution. Mm -hmm. bon, il y a encore d'autres questions. Alors, ça... <rire> <rire> je, je réponds très rapidement et, euh, et de façon générale, je, je vous renvoie vers. Euh vers nos travaux euh, enfin, du collectif sur, sur le site la sécurité-social-alimentation.org où on a mis un petit peu ce qu'on partage en commun et puis euh, des liens vers les, les travaux des, des différents acteurs qui sont dans le, dans le groupe de travail Mais euh, euh, parce qu'en fait il y, a, il, y a, bon, il y aura plein de questions et on, on, on met en place un, un travail qui, euh, qui, qui est une sorte de processus mais on n'a pas du tout toutes les réponses ou en tout cas... En tout cas, quand on a des pistes de réponse, ça reste des pistes et on n'est pas sûr de comment ça, ça fonctionnera. Enfin, ça reste des choses qui sont en cours et un, et un horizon qu'on qu essaye de définir. Euh, sur cette question de la PAC, euh, j'ai envie de dire la PAC, on s'en fout. Euh, le, moi, euh, là cette année, j'ai été professionnellement euh, même, puisque j'ai été payé un petit peu pour le faire, impliqué sur la coordination de la plateforme pour notre PAC. Euh, sur les questions d'alimentation je, je, je m'en fiche pas du tout de la PAC et de réorienter ça pour une autre agriculture, une autre alimentation simplement la PAC en tout cas pour la France on est le principal bénéficiaire c'est euh, 10 milliards d'euros par an euh, l'ensemble le, euh, qu'on qu veut socialiser comme je le disais c'est 120 milliards d'euros par an et, euh, et l'ensemble de la consommation alimentaire en France c'est à peu près 240 milliards nous ce, ce serait euh, la moitié de la consommation alimentaire qu'on veut socialiser. Donc, le problème de ces 10 milliards de la PAC, c'est qu'ils représentent euh, énormément pour les agriculteurs et euh, notamment en termes de revenus et qu'ils ont un pouvoir de transformation sur l'agriculture extrêmement fort. Là, l'objectif, c'est de détruire ce pouvoir de la PAC en disant c'est plus euh, les orientations de l'Europe qui vont définir ce que vous produisez, c'est des consommateurs proches de chez vous qui vont décider de euh, quel contrat ils veulent payer ce que. Euh, Enfin, ils veulent acheter ce que vous produirez et donc après, si la PAC suit et, et il y a tout intérêt à, à se battre pour qu'elle le fasse aussi bah, c'est 10 milliards d'économiser. si elle ne suit pas et qu'elle continue de, de, de produire autre chose à côté bah, il faudra continuer de l'attaquer et c'est 10 milliards en moins mais on est par rapport à un budget de 120 milliards euh, bah, voilà, ça, ça nous descendrait le budget à 110 milliards si on récupère toute la PAC euh, c'est anecdotique dans la façon dont on pense toute l'organisation du financement de la SSA aujourd'hui, de récupérer la PAC ou pas, ça, on, on, peut, on peut la récupérer, on peut s'en passer complètement. Euh, mais bien entendu, euh, on va se battre pour la récupérer. En tout cas, pour pas qu'elle finance euh, le, le reste de l'agriculture à côté, comme elle le fait aujourd'hui, avec, euh, avec toute l'industrialisation qui va avec. Et, euh, et donc, sur cette... Enfin, je ne sais pas, donc, plus précisément... Euh, euh, la cotisation pour les plus riches mais euh, euh, l'idée euh, euh, si on, on ne peut prendre que sur les salaires euh, ben, c'est qu'il y ait des personnes pour lesquelles euh, euh, demain euh, la cotisation euh, sur leur fiche de, de salaire soit plus importante que ce qu'ils récupéreront et donc qu'ils soient contributeurs euh, nets de ce système là euh, dans l'objectif euh, d'assurer euh, le droit à l'alimentation pour tout le monde je ne sais pas trop quoi dire de plus, mais... Si, je crois, merci, je crois que c'est bien clair. Euh, juste, aurait... juste une petite précision pour la PAC. Ah. N'oubliez hein, euh, pas quand même que le financement de l'aide alimentaire était niché dans la PAC. Hein. Ça a représenté epsilon sur le budget de la PAC, puisque c'était 500 millions d'euros, et qu'il y a eu donc un, une plainte de déposée, une procédure auprès du, du tribunal européen, et que cette aide alimentaire s'est fait éjecter de la PAC au nom au nom de, du, du soutien à travers cette aide euh, et, et au non-respect de la concurrence. D'accord Donc, euh, je vois mal comment ce projet de, de cotisation euh, pourrait être pris en compte de cette façon-là. Merci. Peut-être une dernière question, si j'en regroupe deux. C les, elles sont plutôt liées, cette fois-ci, au, au convo, euh, conventionnement. Euh, D'un côté, il y, y, y a Seb qui dit euh, en fait, comment est-ce qu'on va construire des processus démocratiques euh, pour gouverner, euh, diriger ce, ce genre de politique. Euh, et je pense que ça peut être relié à la question de en fait, euh, quels sont les critères de production de qualité. Parce que si je comprends un peu, euh, c'est bien au niveau local, avec euh, certains processus démocratiques, que ces décisions-là vont être prises en compte. Euh, voilà, il y a toujours la question un petit peu qui revient aussi quand on parle de sécurité sociale alimentaire, de finalement, est-ce qu'on ne va pas obliger les, les gens qui, ont, qui sont dans le besoin à manger certains aliments spécifiques, bio, bobos, etc. Donc je pense que c'est un peu cette même question-là, si vous pouvez approfondir sur ce point. Merci. Je pense que dans le caractère universel tel que tel qu'on l'a décrit. Euh, on est bien dans cette idée de, de, de permettre à, à, à l'ensemble des habitants d'un territoire de pouvoir manger. Donc Ça, c'est une première chose. Dans le travail qu'on a fait sur le droit à l'alimentation durable, c'est un des aspects extrêmement importants qu'on a mis en avant. Parce que, par exemple, on nous a souvent dit, mais finalement, pourquoi vous ne proposez pas un droit sur le modèle du droit au logement, tel qu'il existe en France, ou du droit à l'eau tel qu'il a été travaillé, où là, il y a les pistes, c'était d'imaginer, euh, en, en particulier pour l'eau, euh, la gratuité d'un certain nombre de mètres cubes. Bon. Et justement, la particularité de l'alimentation, c'est qu'elle n'est pas la même en fonction des âges, des groupes sociaux auxquels on appartient. Et donc, on ne peut pas décider. C'est par exemple c'est une des raisons pour lesquelles on a abandonné, nous, la première piste sur laquelle on avait travaillé, qui était l'idée d'un accès gratuit c'est-à-dire la mise à disposition gratuite de l'alimentation. Et on l'a abandonné pour ces raisons-là, parce qu'on s'est dit, mais en faisant ça, on risque de se retrouver dans un système un peu colcause, où tout le monde va devoir manger la même chose, alors qu'on est sur quelque chose, justement, qui est très, très lié, finalement, à qui on est et surtout à quel groupe social on appartient. Et donc, cette question-là, elle est fondamentale dans ce droit à l'alimentation, c'est-à-dire qu'à la fois, il est sur la norme habituelle du droit qui est celle de, de l'universalité. Je rappelle, pour principe, en France, on est une société d'individus, une société de personnes qui ont des droits. C'est comme ça qu'est conçu le modèle démocratique. Donc, Il fallait à la fois bien évidemment prendre ça en compte, mais surtout prendre en compte une vision beaucoup plus transversale, beaucoup plus horizontale, qui est celle d'être en capacité de prendre en compte les besoins et les désirs des uns et des autres. Donc, Il n'est pas question d'imposer un modèle alimentaire, ça, ça paraît, ça paraît évident. Et c'est la raison pour laquelle, dans, le, dans la réflexion des, du conventionnement et des caisses locales, euh, il va y avoir des discussions là-dessus qui vont être, euh, qui vont être euh, à apprendre. Je dis à apprendre, c'est-à-dire parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une période où il y a une imposition un, par le biais en, en particulier de, de, de, de ce qu'on appelle la nutritionnalisation de l'alimentation, hein, c'est-à-dire qu'on nous impose des normes nutritionnels qui, par définition, seraient signes de, de bonne santé et qui nous mettent dans des situations de, de, de choix assez pénibles et surtout de stigmatisation d'un certain nombre de produits qui sont, elles, par contre, enfin ces produits qui ont une existence culturelle et en particulier populaire depuis 50 ans. Donc, il faut, faut savoir un peu ce qu'on veut faire. Mais ça, ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas nier le projet euh, qui est celui de se poser les questions euh, de la nature des ressources, euh, à la fois euh, agricoles et les, histoires de, et les histoires de santé. Il ne s'agit pas de l'aignée, euh, mais euh, la réponse, elle n'est pas euh, plus de Nutella ou que du Nutella. Voilà. Je pense que ce qui est super important, c'est de voir comment on travaille ça. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la location euh, mensuelle dont on parlait tout à l'heure, euh, bon, après, ça fait partie des choses à discuter, mais l'idée, c'était aussi de voir comment cette, cette allocation mensuelle pouvait accompagner la possibilité d'à la fois partir des réalités objectives alimentaires aujourd'hui pour aller vers la prise en compte des, des ressources agricoles et diverses, dans le cadre en particulier du changement climatique. Hein, parce que, par exemple, pour nous, dans les régions dans lesquelles on est, l'enjeu du changement climatique, ce n'est pas dans 20 ans, hein, c'est aujourd'hui. Donc, il euh, y, y a des gros, des, des gros enjeux aussi, de, finalement, de types de produits euh, qui, vont, qui vont être assez différents, enfin, qui sont déjà assez différents dans la production locale. Donc, ouais, c'est de, de, de faire avec tout ça, quoi. Hein. L'enjeu, il est bien... de d'essayer de, de le faire ensemble. Quoi. Euh, en, en 30 secondes, euh, pour donner un tout petit peu à, à voir, le type de réflexion qu'on a en ce moment euh, au sein d'Agir sans frontières Agrista sur ces questions d'organisation démocratique des caisses, on serait sur une réflexion à trois niveaux, avec euh, à l'échelle euh, soit cantonale, soit départementale, euh, des caisses de sécurité sociale de l'alimentation avec des personnes tirées au sort qui, euh, parmi la, la population, qui euh, auraient euh, à élaborer, enfin, qui aurait des formations. Déjà, on ne découple pas cette logique de démocratie avec celle d'une éducation populaire euh, permanente sur les questions agricoles et alimentaires, à la fois pour l'ensemble de la population, mais particulièrement pour les personnes qui seraient dans les caisses, et euh, donc qui seraient amenées à, à conventionner. Euh, les produits qui seraient accessibles pour les personnes sur le territoire, en tout cas les professionnels présents sur le territoire euh, qui pourraient voir leur production conventionnée. Euh, avec euh, à l'échelon d'en dessous, euh, entre guillemets, donc, de chaque citoyen, la possibilité, euh, par exemple, tous les six mois au début ou autre, d'être sollicité par référendum pour, pour valider ce qui est fait, de pouvoir proposer et ainsi de suite et d'interagir avec, avec cette caisse-là. Et puis euh, au, niveau, euh, au niveau national, d'avoir des représentants des caisses qui se retrouvent pour assurer les fonctions un peu de régulation, comme le disait euh, Dominique Paturel, donc à voir si on renvoie ça vers les services publics ou autres. Mais en tout cas, d'avoir euh, une, une échelle aussi nationale qui, qui rentre là-dedans dans la gouvernance, avec plutôt des personnes euh, euh, voilà, élues dans les caisses qui sont, qui sont envoyées et mandatées au niveau national pour discuter de l'harmonisation, à la fois des critères de conventionnement et à la fois de la régulation et de l'approvisionnement et du non-accaparement de ressources par certains et de la, la répartition et de l'équité euh, sur le territoire. Voilà euh, un petit peu, c'est très schématiquement les, les bases sur lesquelles on, on pense euh, commencer à pouvoir parler d'organisation démocratique. Enfin, on, en, on en parle déjà quand il s'agit de parler du fonctionnement de la sécurité sociale, comme je le disais, de, de, de 46 à 67, avec un mécanisme qui était moins élaboré que, que celui-ci, hein, qui passait uniquement par les caisses mais, euh, mais pour répondre à, à différents euh, soucis, hein, euh, il, ça reste un, un souci que Dominique a mentionné un petit peu tout à l'heure, il y a des choses à améliorer. Pour l'instant, voilà sur quoi on, on travaille, on réfléchit, et on, et on est en, en réflexion permanente là-dessus en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, bon, voilà, ça c'est une proposition, c'est un modèle. Après, euh, peut-être on peut aussi imaginer que le modèle ne soit pas unique, c'est-à-dire qu'il soit différent selon les lieux. On a un petit peu aussi, euh, si on prend un peu la, les réflexions qui ont été menées par des assos, je pense en particulier à la TD CarMonde, euh, sur les modèles de groupes non mixtes, etc., euh, on sait bien, bien qu'il faudra certainement différencier les choses, euh, qu'il faudra imaginer des formes assez différentes selon, selon les territoires et de, voir, et de voir un peu comment tout ça, ça peut se valider. Euh, moi, je pense qu'on a besoin d'une un, réflexion, d'un montage démocratique multimodèle. Alors je ne pense pas qu'on puisse rester sur un seul et unique modèle euh, on a, euh, je, enfin, si, on, si on analyse les derniers mouvements sociaux, on voit bien qu'il n'y euh, a, a pas de confiance euh, sur un seul modèle. Si celui de la représentation est fortement discuté et remis en question, euh, d'abord, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut, faut pas quand même le garder, euh, mais on voit bien qu'il y a plusieurs formes de, de modèles démocratiques euh, qui sont posées et que peut-être il faut qu'on arrive à trouver... Euh, des formes qui correspondent plus à, à la réalité de, le, de, de, de là où vivent les gens et de ce qu'ils vivent quoi. Bon, je ne dis pas que c'est simple et, et je ne dis pas que c'est que c'est euh, que je veux dire qu'il que, que derrière il y, a, il y a quelque chose de très de très réfléchi. Mais bon voilà. Ok ben, génial bon ben en fait merci beaucoup c'est une conclusion qui euh tombe plutôt à pic parce que la prochaine étape maintenant, ça va être d'aller en sous-groupe et de réfléchir euh, chacun avec notre perspective, nos, nos réalités, de ce que ça pourrait donner. Mais avant ça, vous avez maintenant droit à 10 minutes de pause. <rire> Donc euh, rendez-vous dans, disons, à 14h05. Ça fait que 7 minutes, 8 minutes. Pour travailler ensuite en ce groupe. Et Brigitte vous donnera les détails là-dessus, sauf si elle veut dire quelque chose avant. Euh, non, non, c'est OK. Je... Quand, quand on sera là, 14h05, c'est mieux. Quatre, 15h05, non Oui, pardon, 15h05. Mmh. Et un okay. grand merci à Mathieu et, et Dominique pour tous ces échanges, surtout qu'on voit que c'est pas, c'est, en construction. Donc, c'est encore plus difficile de répondre quand on réfléchit tout Merci, Merci à vous deux. Eh bien, Moi, ce euh... que j'aime chez vous, euh, les amis belges, c'est euh, votre précision sur les horaires. Oui, c'est vrai que Dominique, heureusement que tu es là pour nous faire un peu déraper quand même. Mais ça, ça on va y arriver. Je signale qu'on va terminer à 16h16, hein, pour être très précise, et 16 secondes, hein, Dominique. Okay, merci beaucoup. Allez, bonne pause à tous.